Le sueur, expire, expiré depuis 2014, le de 10 à août 2014, il y aura... Grain. Non, j'ai un verre du maïs, expiré depuis... Oh, oui. 26 septembre 2014, il y aura vous vous occupez peut-être à je J'ai parlé de Nesquik, il y a celui-là, oh, oh. et, et, et. celui-là Attends, la paille La paille, connard Bon, expiré depuis 2012, comme celui-là. Mais le participant d'aujourd'hui est du secret glacé. Ouais, ah, bon. Secret glacé. Cette boîte-là date avant de 1976, ce qui veut dire avant les codes barres et avant les dates d'expiration. Vous en voulez? Regardez la vieille étiquette de métro. C'est sûr ça n'a pas été 20$. Le vrai prix est en dessous. Mais impossible de l'enlever. Red pack. Red pack. Bon, red pack. Bon! Je vais partager avant. Je vais m'occuper de... On part. On part. Et on part. Et on mange. On... On... On... On... Voilà. Une seconde. Bon, il y a toujours un hein, que j'ai pas été capable de. Par contre, là-dessus, je peux. Pinto West. Vous pouvez me rejoindre depuis Pinto West. Hey. Oh. Vidéo. Putain. Bon. Voilà. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Si vous le saviez pas. Allez Publier Et vous pouvez aussi me rejoindre Attends, attends, Hey connard Tweeter Oui, oui, je vais tweeter Allez Voilà On peut commencer On va commencer par les moins pires Les conserves Si vous ne le saviez pas, c'est les moins pires à manger Je vais aller chercher Alors, bon. Une cuillère balle je suis enlevé le stock derrière ça m'empêche de reculer correctement voilà est ce qu'on voit bien je vais ouvrir la canne de maïs oh il y a de là qui est sorti Le maïs à son petit bout. Ah j'avais oublié d'enlever le, le liquide de conservation au fond il, il a l'air bon vous voyez l'odeur n'est pas différent bon allez, on va quand même apporter la conserve là je vais manger il est très bon ouais hein? Si vous n'en avez pas assez, je vais aller avec la deuxième conserve. Mais pas de gaspillage, je vais juste aller mettre tout le comptoir. Il y avait même un goût d'érable. Pourtant, c'est juste un... Attends. C'est un maïs ou de couleurs. Je ne sais pas où vient le, le goût d'érable. Voilà. Oups. Le sieur. Vous voyez? Je suis bien en train d'ouvrir la conserve le sieur. Oh, on attend de liquide de conservation. Il y en a pas mal dans celui-là. Oh, il y en a beaucoup trop. Je vais aller juste vider un peu. Voilà. Ils sont bons. Vous voyez la couleur? Est-ce que c'est un bon signe? Oui! Attends, il en reste quelques-uns coincés si au fond. Bon, j'ai besoin de l'autre boîte. Là, vous allez me voir le manger, pourquoi je ne le fais pas cuire parce qu'il n'est pas obligé de le faire cuire. Il est bon cru. j'ai les doigts collants par le liquide de conservation. Mmh, mmh, mmh, mmh. Et comme un goût ferreux. On peut pas le quitter percé. Ça c'est quoi C'est de la cire. Bon. Comme un goût stagnant. En même temps, ça se mange du cru des pois. En tant que tels, ils sont bons. Mais pas, je gaspille pas, je les mets juste pour toi c'est deux choses à faire qu'on peut encore réutiliser. Là, allons avec le lait. Ouf, fraise! Si vous voyez bien, Là, je perds ça. Oh. J'ai un lit dans le nez. Oh. Oh. Oh. Ah. Ah. Ah. Ah. Vous avertir? Ce n'est pas supposé être de. comme ça. Ah. Oh, non. Non. Non. il faut que j'aille prendre un plus gros verre non pourquoi il est pas comme les deux autres j'en ai bu il était bon et celui-là j'arrive à celui-là et voilà qu'est-ce qui se passe ça ça égale ceci que vous voyez c'est la séparation du lait et du gras Oh, non. Ah. Ah. Et comme d'habitude, je devrais boire ça en complet. Ah, J'irais acheter tout de suite ça. Bon ben êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Regardez la belle allure du lait. Mmh. Oh qu'on peut être gentil avec moi. Ça va être un magnifique lait! Le lait s'est séparé! il euh. Y a trop de moutons. Euh. C'est pas que c'est dégueu. C'est des moutons, c'est pas facile à avaler. Un. Un. Début. On va aller avec le lait chocolat. Avez-vous des souvenirs du lait chocolat? Mais non, parce que ça va être la première fois. On perd. Ouais, ils sont peut-être moins. Ah oh, non. Il a fait. Il a viré. Bon ben, du pet de sauce. de sauce. Bon, bon, il faut que je repère ce trou correctement. Oh. ressemble pas c'est fou comme Moi, il peut en avoir juste dans une petite boîte bon là l'étape qui suit vous la connaissez un petit peu puisque là je l'ai déjà faite là ça va être ma troisième fois en tout, en tout, avec le clay. Bon, il sent pas mauvais. Il n'y a pas trop de mottons dans celui-là. Pas trop. Il y en a un petit peu au fond, mais c'est tout. Voilà. Lui était bon. Lui était bon. Okay. Comment peu le cœur? Bon, je me demande si je parle assez fort. Je ne sais pas moi. Je vais vérifier. Je suis un demeuré, bon, YouTube. Allez, allez, hein. Ah, au moins je me vois en live. Je monte le son. Je vérifie. Je pense que c'est pas pire. Je vais si je bug. Tiens, je peux aller avec une belle, plus une belle, beaucoup plus belle qualité. Ah, parfait, allez. Ok, bon, je m'en fous de ça. Je me demande si le nouveau, le nouvel abonné. Il yep. coupe la parole. Je vais couper son son. Voilà. Là, je vérifie. Essayer... Non, pas ça. Attends. Parce qu'il y, une... y a un L abonné le plus récent, en plus que je peux voir son nom. Il est chanté. Date vraiment de. Au cours d'une journée, il s'est abonné il y a abonné hier, il y a 24, voilà. Il s'appelle... Speedy Boy! Merci à toi! Si, à un moment donné, tu voudrais que je t'envoie directement une signature... Ok, tu aurais juste à me donner ton adresse, et je t'enverrai la signature de ma main. Juste pour vous avertir, euh, j'écris assez mal. Et une petite signature avec sûrement un petit cadeau avec. Ok, bon. Revenons à nos affaires. On a le sucre. Oui, je prends le lait à la dernière place parce que le lait est à. Bon, je baisse un petit peu. Et regarde, c'est toujours le même. Bon, pour votre sucre. On ouvre. Ah, c'est coincé. Ça s'est même collé aux parois. Si vous pouvez voir. Bon. Je vérifie s'il n'y a pas de trou causé par un insecte. Ça peut arriver. C'est pas amusant. Il sent, c'est spécial. Il sent, il sent vieux. Bon, prenons une cuillère. Ah, un petit peu trop. Ça se voit bien. Hey, connard Il y a une boule qui est tombée. Il plus vraiment très bon. Il goûte le carton. Même si c'est sucré, c'est du carton sucré. Voilà le goût. Comment je peux expliquer le goût pour une deuxième cuillère. Si vous vous demandez où est-ce que j'ai trouvé le sucre. J'ai trouvé dans une maison qui s'est faite démolir à Mariville. C'est ces crises de propriétaire. Okay. qui a voulu et qui l'a démoli pour construire des apparts. Moi, je dois réagir comme. Hein? Si je veux avoir un souvenir, j'ai ceci, la maison. Ça goûte la même chose, la même odeur que maison ça goûte l'odeur de la maison Notre cuillère <rire> c'est plus ce, ce goût là c'est plus le goût du de l'intérieur de la maison à m'arriver je vais le ranger. peut-être même je vais le faire avec d'autres mais j'ai pas de goût peut-être que vous connaissez, si vous habitez ici peut-être vous avez connu ça Richelieu. Qu'est-ce que Richelieu? C'était un petit, mais c'était une épicerie au un, début indépendant qui s'est réunie avec Métro pour faire Métro Richelieu. Attends, j'ai une petite feuille ici. Métro Richelieu. Bon. Et. La marque a fini par disparaître. Là, je vais voir lequel que je pourrais peut-être ouvrir. Euh, je vais le comme ça. Il faut savoir que dès que j'ouvrirai la boîte, ça perdra une valeur im immense. Ça a coûté un certain prix. Bon, ben voilà. Regarde, il m'a même écrit. Distribué par Métro Richelieu. Ah, lui, lui est un peu moins vicieux. Il y a un code barre. L'autre, il n'y en avait pas. Bon. Je pense que la deuxième boîte est la moins, la moins brisée en tant que telle. Lui, il y a un gros pli au milieu et l'autre a un trou sur le côté, il est un peu sale bon je vais prendre lui je veux dire je vais prendre lui parce qu'il est le pli sur le, le chocolat c'est pas intéressant je vous dirai après l'adresse où se trouvait cette maison ok La ouverture d'une boîte qui ne s'est pas faite ouvrir depuis un petit. temps Ça me fait mal parce que cette boîte-là est rendue une antiquité. Qui peut valoir quelque chose. Oh. Ah. Il a trempé dans quelque chose. C'est un de l'huile. Ah Un trou. Oh, les trous. oh je trouvé. Ah oui Oh putain Oh putain Je sais pas si vous pouvez voir les petits trous comme ça. Ça veut dire qu'il y a un petit insecte qui est rentré dedans. Tu tué au fond. Ouvrez ça, ça met risque et péril, OK? C'est huileux, qui veut dire qu'il y a eu en plus de l'huile qui est tombée dessus, OK? C'est tout ça. Je vais regarder à l'intérieur si une bibite. En tant que tel, je vois pas vraiment de bibit. un goût de levure du chocolat et etc Il faut il faut le faire cuire Penses-tu que je vais prendre du temps à le faire cuire Non. Bon. Ça colle aux dents. À vous ouvrir, hein? Pas très bon. Ah, et en plus, je pourrais même pas refermer le sac correctement. cadavre dans la bouche. Ah. Bon ben, il y avait finalement un insecte. Je le sais. Il n'y a personne. Il n'y a jamais personne. Merci aux personnes qui avaient regardé ma chaîne avec l'aide de Alex Excel pendant un des lives, qui avaient regardé une des vidéos que j'avais fait. Ah. J'ai pas de pince. J'ai pas de pince. Je suis dans merde. Bon. Dites-vous, j'ai fait ça juste pour vous, juste pour vous. La boîte n'aurait jamais été ouverte si je l'aurais pas voulu pour vous. Ou alors, ai-je ouvert si je ne l'aurais pas voulu pour vous? Bon. Là, je vois l'étiquette qui est tombée au fond. Bon. Non, non, non, non, non. Etiquette, qu'est-ce que c'est Attends, je fais ça dans 89 cènes. Bon hein? Bon. Ah. J'ai un petit peu mal au ventre là. Bon. Et là, peut-être vous vous en rappelez. Moi, je m'en rappelle. Ok. Bon. Ça va pas être une partie de plaisir. Ça ne le sera pas. Ça sera toujours Comme d'habitude. Je sais, j'avais jamais personne qui écrit là, mais j'ai personne. Et alerte. J'espérais pas me rendre là. Vous sûrement vous vous rappelez dans la scène de vidéo la couleur que ça pouvait avoir ah. non il y en a trop Oh Pourquoi il fallait qu'ils aient de la même odeur. Je bois ça le plus rapidement possible. Et si vous vous rappelez pas de la dernière vidéo, j'étais sur le point de vous Boy. Ah le rouge père Le coup le coup il n'a pas changé en Le goût ne pas changer. Encore une dergée Encore une Il corps. il reste encore des à faire. <coughs> <coughs> <coughs> Uh <clears throat> <clears throat> <clears throat> <throat> <clears throat> Ah, bon le pire moment le moment des grumeaux les grumeaux c'était pas bon ah. Faisons <sus> le pire mélange. Ouais, J'y suis. Sauce des Attends. Alors, là, dedans, on va prendre une froide. Ça peut refroidir. Là. Je vois tellement mal. Ah, ok, Je toujours zéro partout. Euh. Ah! Une bouteille de sauce pick. Vous vous rappelez peut-être à la dernière vidéo. Désolé pour le micro. Je ne le remettrai plus jamais le petit micro de merde. On va épicer le lait qui est déjà dégueulasse. Euh, je vois la youtubeuse sick qui est passée. normal. Pensez à quoi que j'ai magnifiquement bon C'est du goût quand même. C'est du goût quand même. C'est comme dans la dernière vidéo. Elle vient d'où de... ah, Tu te ah. rappelles peut-être la dernière vidéo Oh non. Je pense que j'ai pierre l'affaire. Oh, l'a La coulée Non, il faut pas vomir. Ah, il faut pas que. Être... Ah. Ah. ah. ah. Non. Je sais mes mais... Tout le monde a été à un moment donné là, c'est le troisième lait que je passe aujourd'hui. J'ai pas le goût d'en prendre plus. Waouh! C'est juste dire rendu au, au stade que c'est gélatineux, ma bave. C'est très mauvais mélange. Voilà. celui-là, j'aurais pas été capable de le finir. Il y avait deux fois plus de moutons. Deux à trois. Et deux à trois fois plus. Après, je vais retourner au maïs. Mmh. Beaucoup mieux le maïs. Tu ah, c'était de faire en hein, tant Vous la voyez peut-être sur la caméra. À un moment donné, un fun vidéo sur sa chaîne. Cette année. Mais pas les mêmes que moi. Ceci à droit de l'éviter. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai vraiment à vous dire? Vous pouvez essayer certaines choses de nourriture. Certaines nourritures, mais n'essayez pas tout. Le lait, à ne pas... À ne pas, à ne pas prendre. Là, c'est juste le lait pour pensez. Il y a aussi... C'est est en boîte. Juste à vous dire, dans ce que j'ai mangé, le sucre et le, la pâte à gâteau, ce n'est pas un sac en plastique là-dedans. C'est un sac en carton, en papier. Ce qui fait que tout ce qui veut rentrer dedans rentre à déconseiller. Je ne vous interdis pas, mais ben je vous déconseille. Là, pour les conserves. Bon, pour les conserves, vous pouvez. Voilà le message. Les conserves, vous pouvez manger, malgré qu'il est dépassé de 8 ans la date d'expiration, qui est dépassé, qui date de 2000 pas grave. C'est bon en vie. Quand je dis à vie, essayez pas de manger quelque chose qui date d'avant et pendant la, la guerre, ok? Parce que je te garantis que personne ne mangeait. l'histoire on n'était pas tout à fait d'accord. Bon. À part ça, une seule chose à vous dire. Une chose que je vous dis rarement et que je vois, ça marche pas beaucoup. Pourquoi Allons à mes statistiques. Statistiques. Bon, bon, bon. Je dois aller voir. Voilà, attendez. Je vais vous dire les, les statistiques que j'ai sur ma chaîne. Bon, allez. Ah, depuis qu'il est passé sur la, Depuis qu'une de mes vidéos est passée sur la chaîne d'Alex 68 j'ai eu 197 visionnements de plus que d'habitude. Ça, c'est dans les 28 derniers jours. 824% de plus de visionnements. Je suis rendu à 4,8% de visionnements. 2 heures de visionnement. J'ai gagné 3 abonnés. Ok. Quand il était à son plus haut, c'était 2 heures de visionnement. Quand j'avais le plus haut de visionnement, c'était... Attends, ça c'est mauvais. C'est de ces 28 derniers jours. Je dois arriver à ah, ces 90. Voilà. J'ai le pic ici. 128 personnes de vous. Quand, quand ça a été, là. Le moment où là je t'avais montré sa vidéo. Là, allons dans le contenu. Visionnement par vidéo. Il y a 232. Pour, je veux dire, 81,4% des visionnements viennent de mes vidéos. 18,6% viennent de diffusion directe. OK? Bon. Allons faire les liens. Comment les, les spectateurs vous trouvent? Page de chaîne, 59%. Recherche YouTube, 11,2%. Externe, 8,4%. Autre fonction YouTube, 7%. Parcourir les fonctionnalités, 6%. Et autres, c'est 8,4%. Taux d'impression. Je ne sais pas c'est quoi les impressions, moi. C'est 1000. C'est 1,7 le cours d'impression que j'ai. Taux de clic, 11,5 Visionnement général par les impressions, c'est le nombre de personnes, 197 personnes. Durée de visionnement, 2,83 Ça, c'est en tout. Mon auditoire, j'ai un seul spectateur régulier en ce moment. Qui est ce fameux spectateur? Combien de spectateurs uniques que j'ai? 71! Waouh! Voilà le nombre de personnes non abonnées. Abonnez-vous, ok. Abonnez-vous, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux de vous abonner. Il y a juste. Il y a 60. 67... Attends. Je viens de perdre la, la vraie chose que je voulais. Il faut que je retourne vers l'arrière. Attends une seconde. 78,9% des visionnements sont des personnes non abonnées. 21,1% sont abonnés. Pas beaucoup. pas beaucoup. Là, je vais. Oh, j'ai texte des personnes. Bon, voilà ce que je peux voir dans les. Attends, derniers Pages... dernier jour, ça va être à vie parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Dans femme, femme entre deux. Mais entre 13 et 17 ans, 20.9% sont des femmes entre 13 et 17%. Là, 18 et 24, il n'y en a pas. 25 et 34, il y a 48.7% des femmes sont âgées de 25 à 34 ans. 3.2% sont de 35 à 44 ans. Hommes. 27% des, de mes spectateurs sont des hommes. Donc... 27.3% sont âgés de entre 35 et 44 ans. Ça me fait un peu peur. Pour une durée de visionnement, ah ben, de 13 à 17. 6.3% des femmes, euh, ben, faites pour, ben, regarder. En heure. C'est 15% des femmes vont regarder, euh, vont avoir le plus gros taux de, de visionnement. 85% des hommes, on rend le, le le plus grand. Je vais dire... Euh, 85% fait pour 35 à 44. Et vous, juste pour vous dire, c'est qu'il y a, a peut-être peu, 15 personnes qui regardent pas. Il y a 15% d'hommes qui ne regardent pas. Ça fait la vie. Là. Allons. Je vais changer de page Je vais vous. Données dans les statistiques en, en tant que tel. Au Canada. En dessous. Non, ça c'est dans les derniers jours. Ok. À vie. Combien de pourcents de Canadiens? 40,7% du monde qui regarde mes vidéos sont Canadiens. Qui sont les autres? Je ne sais pas, je n'ai pas encore... Ville. De Chambly. Chambly. Ça, c'est fait pour... C'est con, parce que je peux pas aller voir pour d'autres villes. Chambly. Il y a 3% qui m'écoute de, de Chambly. 1% de Saint-Bruno. J'ai juste la possibilité de savoir pour 4% du monde. Est-ce que j'ai une possibilité d'en rajouter d'autres villes, moi? Un pouce. Je peux pou pas. Je suis pas capable de. Bon. Date. C'est quoi sa date? Hein? Pas besoin de vous sacher chaque date. État d'abonnement. Vous le savez déjà. Je vais voir plus. Source de l'abonnement. Voilà. Alors on pour source d'abonnement. Il yeah, y a 79. quoi ça? Au plus haut, abonne. bon, 79% des personnes abonnées viennent de YouTube, font des recherches YouTube. 57,9% c'est euh, déjà, je sais, ça marche pas. C'est euh, votre chaîne YouTube. Là, 9, 47,9% c'est des pages de YouTube page lecture. Moins 10,5% viennent d'un compte fermé et moins 73,7% sont d'autres. Nouveaux abonnés. Il y avait eu 15 ab abonnés faits pour recherche YouTube, 13 abonnés par votre chaîne YouTube, 10 abonnés par les pages de lecture YouTube, 5 abonnés d'autres. Abonnés perdus, 2 viennent de votre chaîne, 1 est de la page de YouTube, 2 viennent du compte fermé et 19 d'autres. J'ai dit que j'ai perdu 21, 22, 23, 24, 24 abonnés. J'ai perdu 24 abonnés. Type de contenu. Diffusion en direct. Tout court des vidéos. Il y a 94 points. Mais 94 des personnes qui vont regarder mes vidéos. 5,8% vont regarder les diffusions en direct. 0,3% c'est autre. Quelle est l'autre J'ai pas autre, j'ai pas de petit... Merde. Liste d'écoute. Voilà, la liste d'écoute, ça va être... De ma liste de musique. 77.6% écoutent ma liste de musique. 9.3% c'est la liste de films. 5.4% c'est 3.2 c'est RAF. Ça c'est euh, Doctor Or. 1.5 c'est Your Daddy en français. 1.2 c'est The Wingling de FR de Dr. Ross. 1% va regarder les natures. 0.7% va regarder Première Vidéo. 0.2 va regarder construction. Pas beaucoup. Là. Regardons pour type d'appareil. Ça va être 64,1% vont regarder depuis un ordinateur. 23,2% vont regarder depuis un téléphone cellulaire. 7,5% vont regarder depuis un téléviseur. Et 5,2% vont regarder depuis une tablette. Il faut dire qu'il y a quand même du monde qui va m'écouter la face géante sur une télé. On espère se pas une télé géante, hein? dans la face correctement. Eh, eh, eh. Position de lecture. <coughs> J'ai pas de produit YouTube, alors ça sert à rien. Ah. Alors je, je vous ai déjà dit pour ça tout à l'heure. Système d'exploitation, c'est quoi ça? Ah, ok. Bordel. là à peu près le nombre de personnes là, là, le pourcentage de personnes qui vont regarder depuis un Windows 61,3% va regarder depuis un Windows de un endroit 2,9% des personnes des utilisateurs regardent depuis un endroit 6,7% .7 vont regarder sur un iOS 2.6 va regarder de Macintosh, 1.6 va regarder de téléviseur intelligent, .9 va regarder de Nintendo Switch, .7 va regarder d'une PlayStation, .4 va regarder une Xbox, .3 va regarder de Apple TV OS, .3 va regarder de Fire d'Amazon, 0.3 va regarder de Roku OS, 0.2 va regarder de Chrome OS, 0.1 va regarder de Wii, depuis une Wii. Une personne va regarder de WebOS, une personne a regardé depuis Chrome que un autre qui a regardé depuis Tizen, Taz l'autre qui a regardé depuis Ken OS. Assez particulier. Bon. Message. C'est quoi ce message? Il wow. n'y a rien eu. Bon. C'était. Mick Nature. Qui vous faisait une, un live. Et j'attends toujours un peu plus de personnes. Alors, abonnez-vous. Laissez un petit like. Et un pouce bleu, un pouce de couleur. Je sais plus comment ils sont rendus les pauses. Bon. Et, évitez les pouces rouges. S'il vous plaît. Et. Partagez la vidéo et allumez la cloche. Et si j'atteins, par exemple, 25 abonnés, je donne une dédicace. Ok? Une dédicace au 25e abonné. Si je viens écrire où il habite. Et ça va avec ça. Bon. Ok. Avant, je vais vérifier, ok? Bon, n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un like, partagez, allumez la cloche,